On dit simplement que le terrain voilà. il est trop dur, oui. il est trop dur, il a trop de résonance. Quand on jette une boule, effectivement, la boule rebondit alors qu'elle devrait être amortie par la, une épaisseur de, de gravillons, de poussière ou de, de, de, de, de, de, de revêtement spécifique à, à la pétampe, quoi. Ce qui est déjà fait de l'autre côté, le, le point qui est derrière. voilà. Mais, euh, il va falloir des années pour que tout se fasse, je suppose. Je suppose. Voilà, je Alors qu'ici on peut jouer Alors ici on joue ici parce que c'est à Londres. D'accord. Donc septembre, je pense que les gens ouais. vont s'éparpiller un peu partout. Et ici, comme on joue beaucoup, effectivement, oui. on voit que le sol commence à avoir une petite couche de, de poussière. D'accord. De poussière de revêtement, ce qui permet d'arrêter la boule. Oui. Ce qui permet effectivement, quand on, la, quand on jette on, avec de l'effet la boule, elle, euh, elle reste quasiment sur place, ce mm. qui ne se fait pas sur les, les, les parties euh, euh, bitumeuses euh, de, de bitume pardon, mm. mais qui euh, voilà. Mm. En gros, c'est ça. Mm. Et ce qui serait bien, c'est aussi quand on tire, les boules partent. Donc, comme il y a beaucoup de passages, oui. il faudrait protéger effectivement, pouvoir mettre des petites, petites barrières. Euh, tout autour de... pour arrêter les boules mm. comme ils il vous l'ont dit avec Lenoir, il y avait des espèces de balustrades sur les côtés mm. en bois qui permet de stopper la boule mm. et ça protège, tout là il y avait énormément de passages mm. alors effectivement par correction quand on voit qu'il y a du monde on évite de tirer mm. parce qu'une boule qui part euh, ça pèse quand même 600, 700, mm. 720 grammes recevoir ça sur les petits mm. c'est pas agréable donc s'il y avait cette protection latérale là, mm. Effectivement, par sécurité, euh, ça serait beaucoup plus plus appréciable. Okay. Okay. Merci.